Monsieur le adjoint, Madame la vice-présidente du Conseil départemental, Monsieur le Président, Monsieur Savinia, qui nous fait l'honneur d'être là. Alors, euh, Madame Chaval que j'ai vraiment grand plaisir, jeune retraitée, ancienne directrice de la protection de la population et de la cohésion sociale, qui nous a fait plaisir de nous rejoindre, et le nouveau directeur, enfin déjà depuis quelques mois, Monsieur Inizan, qui est ici. Mesdames, Messieurs, euh, d'abord, merci de m'avoir invité. Euh, je le disais tout à l'heure en aparté un de vos responsables, je, je ne vais pas à toutes les assemblées générales ou toutes les associations, parce qu'effectivement, le président Boulussier avait raison tout à l'heure de dire que si je le faisais, je ne ferais que ça, euh, vu le nombre d'associations. Mais euh, il me semble qu'en tant que représentant de l'État, euh, je me dois, et c'est un peu d'ailleurs de la même façon que je me suis rendu il n'y a pas longtemps au congrès de, de l'UNAF, euh, qui se tenait à, à Carcassonne, euh, je me dois d'être présent auprès des structures qui, me semble-t-il, non seulement, évidemment, travaillent avec des fonds publics, mais aussi travaillent en étroite collaboration avec les services de l'État et surtout au service de nos, de nos concitoyens. Donc, euh, je ne voudrais pas que vous viviez mon passage comme un privilège, parce que ce n'est pas un, mais c'est plutôt une reconnaissance de ma part, de votre travail. Pas... Je pense que souvent, euh, les gens disent qu'on est honoré par la présence du préfet. c'est pas vrai. C'est moi qui suis honoré que des gens comme vous travaillent euh, pour, le, pour la cause publique. Donc, euh, prenez cette reconnaissance dans l'autre sens. Alors, euh, c'est vos 40 ans. Et euh, 40 ans, euh, évidemment, c'est un, un moment, j'allais dire, euh, de maturité. Bon, moi, pour ma part, je l'ai déjà passé il y a longtemps, mais euh, c'est un, un moment, je crois, important pour une association parce que euh, c'est vraiment le moment où on peut vraiment juger de ce que l'on a fait. Et je crois que vous pouvez être vraiment fiers du travail que vous avez accompli. Je crois que, si mes chiffres sont bons, cette année vous devez être aux côtés de 700 à peu près personnes en situation de handicap que vous accompagnez. Et je voudrais ici euh, saluer le travail de vos salariés qui, je crois, sont quand même assez nombreux, et surtout aussi des bénévoles qui font un travail extraordinaire auprès de vous et auprès de, de, de toutes ces personnes. Ensuite, euh, vous dire que... Euh, euh, ce qui m'a plu dans la démarche que vous avez initiée, mais c'est aussi vrai dans d'autres départements, mais hein, enfin, c'est quand même vrai, surtout ici, c'est que vous ne faites pas que remplir des obligations, j'allais dire purement euh, juridiques ou statutaires auprès euh, des personnes qui sont sous tutelle. Vous, vous êtes vraiment dans l'accompagnement, et quand je dis dans l'accompagnement, c'est dans l'accompagnement de vie. Tout à l'heure, j'imagine que vous allez parler de ces parcours de vie, de l'autonomie, mais aussi, je crois, beaucoup de soutien aux familles et ce qu'on appelle aux, aux assistants familiaux et aux gens qui, euh, qui, qui essayent d'aider euh, ces personnes. Donc ça, je crois que c'est quand même un travail formidable, parce que c'est un travail euh, de longue haleine, un travail, euh, euh, j'allais dire, de, pas seulement de réseau, mais de, de grande humanité. Euh, et puis, vous dire que, euh, et ça je, je le tiens de M. Nizan, et je crois que Mme Chabal en était aussi euh, le témoin pendant des années, euh, l'excellence du travail collaboratif, que vous avez avec euh, nos services, mais je crois aussi avec les autres structures. Hein, je pense à, à l'UDAF, je pense à la PAM, euh, qui sont là d'ailleurs, je, je, je, je, je les ai vus, euh, euh, qui fait que vous travaillez vraiment en très très bonne coopération, en très très bonne harmonie. Et nous, en tout cas, nous n'avons vraiment pas euh, à nous plaindre. Hein. Je peux même vous dire que si, dans tous les départements, euh, la relation était aussi euh, bonne, aussi euh, apaisée et aussi riche, entre les services de l'État et les associations, peut-être que le système fonctionnerait mieux. Bon, en tout cas, dans le département de l'Ode, il fonctionne très bien. J'en veux pour preuve que finalement, moi-même, euh, je suis assez réactif à vos demandes. Je veux dire par là que récemment, euh, vous m'avez saisi d'un problème euh, à Guimou, euh, à l'USAP, ou euh, histoire de gestion d'argent de poche, hein, je ne vais pas m'étendre, Enfin, ceux qui, ceux qui sont de Guimou connaissent le... Le sujet, et c'est vrai que si vous voulez, quand un préféré soit ça, il peut se dire, après bah, tout, euh, laissant les choses pourrir, si j'ose dire, de leur belle pourriture, et il en sortira toujours quelque chose. toujours un mode d'action, hein, le pourrissement. Et je n'ai pas souhaité faire ça. Je n'ai pas souhaité faire ça parce que je me suis rendu compte immédiatement en lisant votre courrier que nous mettions euh, d'abord vos propres euh, structures en difficulté, mais que nous mettions surtout les, les personnes. Donc, Situation de, de handicap, en difficulté parce que euh, on ne pouvait plus gérer aussi facilement que ça leur que Ça peut paraître anecdotique. Mais j'ai demandé euh, immédiatement à ce qu'une mission de médiation soit confiée à la sous-préfète de Limoux, Je crois qu'elle tient une réunion dans quelques jours. Et je crois savoir déjà que l'USAP euh, est en train de regarder comment trouver un, un terrain d'entente. En tout cas, je souhaite qu'il en sorte quelque chose de positif. Euh, vous avez constaté que je, je parle toujours sans notes, j'ai le d'écrire de, des, des discours à l'avance. Alors c'est toujours un peu casse-gueule parce qu'on ne sait jamais trop à l'avance ce qu'on va dire. Mais ça, ça a un avantage, c'est que vous, vous avez constaté que je... Alors peut-être parce que je n'ai pas fait les je n'ai rien contre les ANARC, mais euh, je ne conceptualise pas. Moi j'essaye je, de parler avec mon cœur et puis j'essaye surtout d'illustrer avec des choses que j'ai vécues. Et je voudrais terminer mon propos par deux anecdotes qui m'ont beaucoup marqué. La première, quand j'étais tout jeune sous-préfet, j'étais sous-préfet d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme, qui était un petit arrondissement genre, très rural, très montagnard, entre, entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Et euh, j'y étais au moment de la grande tempête de 1999. Et ça a été mon premier contact avec l'association tutélaire, parce que on s'est rendu compte que nous avions des, des, personnes, des jeunes majeurs isolés en, en, en montagne, et qui se sont retrouvés coincés par la tempête, et donc, euh, dans cet arrondissement en question de la montagne, il faut savoir, après ça avait été un peu difficile, les routes étaient restées bloquées jusqu'au 20 janvier. La tempête, c'était le 26 février, je ne sais pas si vous imaginez. Donc ça a été trois semaines, avec euh, vraiment euh, la ville complètement encerclée par la neige, etc. J'avais même le souvenir que ce sont des équipes italiennes qui, ne, qui, qui étaient venues nous sortir de là, et, et, parce qu'il avait fallu la coopération internationale pour essayer de dégager les routes. Bon, bref, tout ça pour vous dire que <coughs> j'ai découvert à ce moment-là, ma jeune carrière administrative, toute l'importance de, de, de, de ce que vous faites, euh, parce qu'effectivement, euh, nous avions euh, des personnes euh, en très grande difficulté, et donc je dois dire que peu de gens se souciaient, Peu de gens se souciaient. Et la deuxième anecdote, elle est un peu plus récente, euh, et là aussi ça m'a beaucoup marqué, c'est vos collègues de, du Gers, quand j'étais préfet du Gers avant d'être préfet ici. Euh, un jour, je visite une entreprise, euh, et je vois un, un jeune garçon, qui un, un jeune un handicapé euh, mental, et qui travaillait à la chaîne, je voyais qu'il avait l'air heureux, il avait l'air... Et euh, j'ai voulu savoir un peu son, son histoire, et c'était un, un garçon qui avait perdu ses parents, donc il était vraiment tout seul, donc il avait un tuteur, et euh, on s'était aperçu que quand il était plus jeune, euh, en, il, il avait déjà commencé à travailler en CAT, et il n'arrivait ne, il ne, pas à s'épanouir, il n'y était pas heureux, euh, il faisait des petites bêtises, euh, bon, il, il n'arrivait pas à se cadrer. Et euh, c'est euh, le tuteur, avec l'association euh, derrière, qui, euh, qui a dit « mais euh, je pense que si on l'accompagne euh, vers une, une autonomie, euh, on va réussir à, à, le, à le sortir de là ». Et vous ne pouvez pas savoir le travail qui a été fait. Enfin si vous le savez, parce que vous devez le faire j'imagine au quotidien, mais moi ça m'avait quand même beaucoup frappé. La première chose ça avait été euh, d'essayer de lui trouver un, un logement. Et ça, je peux vous dire que l'inquiétude, elle était grande. Parce que c'était un garçon qui n'était quand même pas en très grande capacité de faire beaucoup de choses tout seul. Et, euh, et euh, la municipalité de, de, de, du petit village, hein, c'est un tout petit village, hein, c'était même plus petit, plus petit que pénotier euh, lui, avait, lui avait aménagé un petit studio. Voilà, tout, tout ça s'était bien passé. Et on lui avait trouvé cet emploi. Et du jour... Et alors, je ne plaisante pas, parce que moi, ça m'avait frappé. Du jour au lendemain, ce gamin avait trouvé son autonomie. C'est-à-dire du, du jour au lendemain, il s'était mis, comme quoi, enfin, l'être humain qui a toujours des ressources, hein. il s'était mis à, à. Il savait faire ses courses, il savait faire sa cuisine, il savait rentrer chez lui, il savait ne pas faire de bêtises, euh, euh, il allait au travail tous les matins à l'heure, et surtout alors, et ça, ça m'avait vraiment frappé, il avait été pris en charge par les salariés de l'entreprise d'une façon euh, vraiment extraordinaire, euh, oubliant qu'il avait un handicap. Et ça, je crois que j'ai discuté ensuite avec lui et bon, il parlait pas beaucoup, mais il m'a dit une seule phrase. Il m'a dit j'ai une vie normale. Et là, je me suis dit ben voilà, on a réussi. On a réussi quelque chose. On a réussi ça. Et ça démontre aussi que finalement, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur. C'est la connaissance de l'autre. Je le dis parce que on a un petit conflit là dans les Corbières, dans une petite commune, on euh, essaie d'installer une, une structure avec des personnes handicapées. Ce n'était pas le projet qui était initialement prévu. Ce qui était prévu, c'était une maison de retraite avec des gens qui allaient faire leurs courses à la pâtisserie. Voilà. Et alors évidemment, la, la population vend debout contre ce projet parce que c'est quand même plus facile d'avoir des retraités euh, sans handicap que d'avoir des personnes en handicap dans un village. Et quand je vois comment à l'inverse se comporte la population limou qui, elle vit, avec énormément de gens qui sont en situation de handicap dans la ville on s'aperçoit quand même que c'est souvent la peur de l'autre enfin la méconnaissance d'abord la peur qui est liée à cette méconnaissance qui fait que euh, on arrive à un manque de solidarité et quand on commence à connaître quand on commence à s'investir quand on commence à, à être dans une relation humaine et de solidarité cette peur disparaît et c'est là qu'on devient vraiment aidant pour l'autre et c'est là qu'on fait vraiment notre travail de solidarité euh, en tant que citoyen dans une république euh, équilibrée et apaisée. Voilà, alors, je vais vous laisser, euh, parce que j'ai un agenda un peu chargé, euh, dans cette belle ville de Pénotier, où vous aurez remarqué qu'entre les habitantes qui courent nues, euh, couvertes de peaux de bête, et la baisse des impôts, le maire vous a quand même très, très clairement incité à venir vous installer dans une ville aussi accueillante. Parce que vraiment, je ne sais pas si dans l'autre vous avez trouver. Autant de petites communes qui vous présentent autant d'avantages, en nature si j'ose dire, pour, pour pouvoir y habiter. Bon, en tout cas, je sais tous les efforts que, que pénotier a fait pour le, en faveur du handicap et donc je, je les en remercie. Vraiment, je prenais mon passage plutôt comme un salut de ma part et de la part de l'État pour toute l'action que vous menez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée.